Du 28 mars au 1er avril, à l'occasion du défi Atlantique Guadeloupe-La Rochelle, la Région Guadeloupe vous convie à un programme d'événements autour de la croissance bleue. Avec un espace d'exposition, des animations du plan d'eau, deux circuits bus des mers, des masterclass et les assises de la mer, en partenariat avec Cap Excellence et la Ville de Pointe-à-Pitre. Plus d'informations sur le site régionguadeloupe.fr. Région Guadeloupe, archipel d'avenir.